Convocation Sonko con, nationale. le cabinet bi nationale. de nationale. de de ko ci discours bi la sénégalais condition yi Waratah condition sénégalais juge condition 1er mars 2021 cabinet envoyé convocation est-ce que tout cas convocation juge 8 B cabinet bi ganaw auditionné ki nga xamanteni li viol ak menace de mort di Adji Sarr ci alxamis ba lañu guenn ci lu tollok juroomi waxtu ni juge 8e cabinet bi dégluna ko ko ci mu Ousmane convoqué nañu ko alarba ji bu 9h jotté muy cabinet bi nga xamanteni ni moom Ousmane Sonko yagna wax né en tout cas ak am convocation B. dafa and ak artu ndax te Ousmane Sonko bu fekké né dafa taxaw position bi né du dem wuy ju yoon cabinet bi di Mamadou Seck amna possibilité envoyer ko mandat manam yoni ay tek der ñu dem su boba par force le ñeu jakarlo juge huitième e cabinet bi ndax fofu lañu jëm ak ousmane sonko possibilité yi la am juge huitième cabinet bi nak bagn ousmane sonko mi wutuk lay convocation bi motax convocation bi mi nga jaaralé avocat mom ousmane sonko bu fekke ne wuy sul yoon ñu dégluko ci ciow li nga xamanteni darnako tak deer yi ñokay jëli ci kërëm ci benen wérga mom ñi ke suba ousmane bi salon de beauté bi Accide ahmed ak lu ci ousmane convocation mom légui lern 18e cabinet, B, a Alarba, pour neuf jours de temps, n'y a de problème, Ousmane a pas de problème, n'y a pas de problème, n'y a pas de problème, n'y a a de